Shalom peuple de Dieu, shalom chers étudiants, nous revenons encore dans notre cours de la liturgie. Comme l'autre fois, nous avons essayé de parler sur les premiers points de préface, car notre cours est divisé en trois grandes parties. La première qui est la première partie des préfaces, la deuxième c'est de l'introduction, et la troisième c'est là où nous parlons des deux grandes parties de la liturgie. Et la fois passée, nous avons essayé de parler sur la liturgie. Je pense que vous aviez bien noté que nous avons dit que le mot liturgie, qui est un mot souvent mal compris dans le protestantisme, j'ajouterai même à ceux qui se disent enfants de Dieu, où il évoque au mieux la collection des réponses. Et nous avons essayé de parler des réponses, qui sont des paroles ordinairement tirées dans, la, dans les écritures, qui se disent ou qui se chantent. Et à la fin, nous avons essayé de dire que lorsque la liturgie devient un carcan, cela veut dire ce qui prive la liberté. Or, la liturgie est avant tout un instrument de la liberté. Mais lorsque ça prive la liberté, ça devient un problème. La liturgie, nous avons dit que la liturgie est la respiration pour la foi. Mais qu'il faut que quelqu'un soit libre pour respirer sa foi. Mais s'il si il est, il est maintenant privé de sa liberté, il n'aura pas la capacité, nous la facilité, de, de respirer sa foi. Voilà pourquoi, à noter aussi aujourd'hui, comme nous continuons, que sur ce cours de la liturgie, nous fera voir de l'importance, des lignes et des vrais sens d'un culte rendu à Dieu, où nous verrons les éléments essentiels du culte et le vrai sens de l'adoration. Je peux répondre pour ce que vous notez. Sur ces les sur, sur cours de la liturgie nous fera voir de l'importance des lignes et des vrais sens d'un culte rendu à Dieu, où nous verrons les éléments essentiels du culte et les vrais sens de l'adoration. Je l'avais dit dès le début que ce cours va permettre à un homme, un enfant de Dieu, ou à un peuple qui se réunisse dans une réunion, soit, soit, soit appelée réunion de Dieu ou réunion chrétienne, à partir de ces cours, ils auront des éléments essentiels, capables, qui, qui vont leur faciliter à bien rendre le culte à Dieu. Je, je, je pense que je me fais comprendre. On peut noter encore, n'oubliez toujours pas, que lorsque le but d'une dit une chose n'est pas compris, son habit est inévitable. Chers étudiants, nous voulons vous faire comprendre ceci dans ce cours de la liturgie. Vous savez, tout le monde se réunit, tout le monde fait des cultes fait le Mais lorsque le culte devient à Dieu, nous sommes appelés à comprendre ces grandes lignes, ces éléments essentiels qui composent ce culte-là. C'est alors que le culte sera bien à Dieu. Mais si le nom de Dieu n'est pas là, on va changer le nom. Mais ça sera toujours inculté. C'est là, voilà pourquoi aujourd'hui, nous trouvons des habits de n'importe comment, de n'importe quand et de n'importe quoi. Mais après ce cours aussi de la liturgie, ça va nous permettre à comprendre le bits de la chose qui est la liturgie. On peut aussi noter... ce cours nous prépare à éviter toutes dépravations observées au cours des ans et pour nous permettre de jouir de la présence permanente du Seigneur Jésus-Christ là selon Matthieu 18 20 par ce cours ici va nous permettre à éviter des dépravations là où il y a des habits parce que lorsque le bit d'une chose n'est pas compris son habit est inévitable c'est ce que nous devons retenir chaque fois. Même quand tu es prédicateur, quand tu es un modérateur ou le président du culte, quand tu es un chanteur, tu es un instrumentaliste, tu es dans la régie, dans la caméra, dans, dans, le, dans la technique, en matière de culte, si la, le but de la liturgie ou de ce culte-là n'est pas compris, attendez-vous à la fin. Il n'y aura, aura que des habits. Voilà pourquoi vous allez trouver quelque part. Les chanteurs viennent, Dès qu'ils chantent, ils sont devenus comme ils sont, ils, sont devenus, ils sont, devenus, comme des musiciens, on peut louer facilement. Ou ils viennent faire des, des, des concerts et non faire des cultes. Dès qu'ils chantent, ils sortent. Ils vont entendre jusqu'à ce qu'on va les appeler pour venir chanter. Or, oh, quand on fait les cultes, c'est que les cultes sont pour tout le monde. Tout homme est croyant. Tout homme est appelé à croire. Tout homme est appelé à rendre culte à Dieu. Il y a des références que nous avons parlé l'autre fois. Quand Dieu a cherché à libérer Israël dans, dans le pays d'Égypte, il a dit à Moïse Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple, afin qu'il aille me servir. Il n'a pas dit à Moïse d'aller lui servir. Il n'a pas dit à Aaron et ses enfants d'aller lui servir. Mais Dieu a dit à son peuple, et à lui C'est que l'équipe est pour tout le monde. Vous allez encore trouver. Il y a un prédicateur, par exemple, un prédicateur un ou un ministre, quel que soit son nom. Il passe devant la chair, s'il a des problèmes avec un frère, au lieu de traiter ce problèmes à l'extérieur, il l'amène au, au milieu du peuple de Dieu, dans l'auditoire, pendant le culte. Et à la fin, nous disons, nous avons rendu culte à Dieu. C'était quel type de culte C'est que lui-même, le messager, ne comprend pas, ne connaît même pas et ne comprend pas quel est le but des de, de, de service qu'il est venu faire. S'il si avait compris que je suis venu rendre service à Dieu, il ne pouvait pas de parler n'importe quoi. Je peux vous faire peut-être étonner. Je me souviens un jour, il est un prédicateur, il présidait les cultes. Il faisait bien son service. Mais il est arrivé une fois, il a commencé à demander au peuple. Et le peuple ne répondait pas. Il a osé jusqu'à dire, sur le haut de la chair, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, il a dit Moi je vous demande de vous tenir debout. Vous, vous, vous ne tenez pas. D'acclamer, vous n'acclamez pas. De chanter, vous ne, vous ne chantez pas. Et vous me regardez comme une femme qui cherche à mettre au monde. Il dit où Au culte. Dans quel service Service à Dieu. Vous comprenez, bien-aimés. Quand le but d'une chose, je reprends encore, quand le but d'une chose n'est pas compris, son habit est inévitable. N'attendez pas des habits ailleurs. Si vous voulez éviter les habits, Chercher à comprendre l'essence essentielle du culte. Je pense que je me fais comprendre. Maintenant, ce cours va nous permettre à éviter toutes les, les, les, toutes, toutes, toutes les dépravations que nous avons connues. Chaque fois que nous faisons des cultes, nous faisons le service à Dieu. Ce cours, ce cours va nous permettre à éviter, à refuser les choses, pour faire selon Dieu, de la manière de Dieu. Vous savez quand Dieu a donné à Moïse Le tabernacle Qu'est-ce que Dieu lui a dit Il a dit fais-les selon -le, le modèle que toi tu as reçu Et Moïse a fait selon les modèles Que Dieu lui avait donné Quand il a donné à Noé Dieu lui-même a donné le modèle Voici ce que toi tu vas faire Voici ce que toi tu vas prendre Dans ce cours nous allons les voir. Prenons maintenant l'introduction, ce qui est le deuxième point. Ça va nous permettre... Et dans ce point ici, dans le point de l'introduction, nous voulons parler de la liturgie, de donner sa définition. Le point D, donner les trois caractéristiques de la liturgie. Et nous allons nous, allons, nous allons parler des mouvements. De, de, de, de et de la dimension de la liturgie, dans ce deuxième point ici. C'est que nous, nous sommes appelés à retenir. Deux points 1, la liturgie c'est quoi Nous avons dit, la liturgie en grec vient de, signifie « liturgia », qui peut être traduit par le terme « service public ». Elle est donc un service public et de la foi, une action du peuple pour le peuple. Point. Elle est définie comme un ensemble du culte public. Quand nous parlons du culte public, nous parlons des rites, des prières et des chants. C'est services service public rendu à Dieu par l'Église. Puisque nous parlons de la liturgie comme un service à Dieu. Tel qu'il est déterminé ou reconnu par l'autorité compétente. C'est là où les services publics. On ne parle pas de services publics s'il n'y a pas... Un service reconnu par l'autorité compétente. Même la liturgie, vous voyez bien que la liturgie, sur l'ordre que nous voulons donner ici, sur l'ordre de la Bible, nous parlons de la Bible, du service à Dieu. Dieu est un dieu d'ordre. Il n'est pas un dieu de désordre. ne faut pas dire, comme nous sommes chrétiens, on peut rendre, on peut rendre des services partout là où nous pouvons nous trouver. Pour que nous sommes chrétiens, la terre appartient à Dieu. Quand vous vous référez à la Romain 13, là, il est temps de nous énumérer. De l'autorité civile que Dieu a établie pour contrôler son peuple sur la terre. La liturgie, c'est le service public avec ordre. Ce qu'à retenir, est, elle est définie comme un ensemble de cultes publics rendus à Dieu. Qui est ce Dieu Le Dieu créateur. Nous avons dit l'autre fois, quand Dieu libère un peuple, il le libère pour le servir. C'est ça même la définition de ce cours de la liturgie. Quand on prend maintenant cette définition, on enlève le nom Dieu, le créateur, on en place le nom d'une personne, c'est que ça devient une idolâtrie. Le service n'est pas service rendu à Dieu. Soit quand un homme, ou apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, même un frère, ancien, diacre, un chantre, quand il vient au service, à Dieu ou le culte à Dieu Quand il enlève les noms de Dieu Il place les noms d'un homme C'est que le culte là Est devenu un culte idolatrique Ce n'est pas le culte à Dieu Le créateur Je peux même toucher votre foi Et votre cœur. Quand même on chante la chanson à Dieu Selon la définition Quand même on chante la chanson à Dieu Et on prend mon nom on remplace dans les noms qu'on a chanté à Dieu. Donc, oh, quand on chante, on célèbre la gloire de l'éternel. Quand on place mon nom, oh, Dieu ne peut pas partager sa gloire. On le connaît bien. Mais quand on place le nom de Dieu avec le nom d'un homme, où Dans les services de Dieu. Et on dit, on rend qu'il t'a dit, on rend service à Dieu. Quel service Les gens ne se demandent pas des questions. Parce que la, le but n'est pas compris. Chers étudiants, cherchez à connaître le but de la chose. Vous savez, lorsque nous allons arriver à connaître le but, comme la définition le dit, nous allons rendre des services à Dieu dans la présence imminente de l'éternel. Là où personne n'entrera comme il et sortira comme il est venu. Je me souviens, la Bible dit, lorsque Dieu a donné de l'ordre à Moïse pour construire le tabernacle. Ou la tente d'assignation. La Bible dit Dieu était là. Le peuple allait rencontrer Dieu. Et personne n'était allé rencontrer Dieu et sorti sans réponse. Et sorti comme il est entré. Tout le monde. Même quand quelqu'un péchait. Une fois, on le, on le, Dieu l'a invité, l'a convoqué là-bas. Il va écouter Dieu. Soit il reçoit la punition. Soit il reçoit les instructions. posez nous la question. Et nous rendons service à Dieu. Parce que quand on rend service à Dieu, c'est ce que Dieu est là. C'est à lui que nous rendons service. C'est à lui que nous, nous, nous rendons le kit. C'est à lui que nous adorons. C'est à lui que nous louons. Même nos témoignages sont à lui. Bien-aimés, les cours que nous donnons ici, c'est les cours à un service à Dieu le Créateur, qui est le Père de tous les esprits. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimé, qui nous a donné son Fils et qui a envoyé son Esprit Saint et qui demeure avec nous. Pas à un homme. Mais nous allons comprendre aussi, à, part, à, à partir de ce cours, qu'il y a des différents cultes que l'homme peut rendre à la ligne. Elle est aussi définie comme un culte rendu à Dieu par l'assemblée des fidèles unis au Christ mystérieusement présent en son sein. Je reprends. Elle est aussi définie. Comme culte rendu à Dieu Par l'assemblée des fidèles unis Au oh Christ Mystérieusement Présent en son sein là nous, là, là nous voyons Matthieu chapitre 18 Le verset 20 Si nous remontons au verset 19 Le Seigneur Jésus dit Si deux s'accorde pour demander quelque chose ils vont recevoir, il recevoir la réponse la chose il leur sera accordée. dans 20, maintenant dans 20 là où il dit là où deux ou trois sont unis ou réunis ou assemblés en son nom il est au milieu d'eux chers étudiants tous nous sommes les chrétiens, nous sommes fidèles nous sommes croyants à Dieu. Je pense que même ces cours, ces, cours, ces cours ici. Même, même Israël peut les suivre pour comprendre qu'est-ce qu'un culte rendu à Dieu. Même un Israélien peut les comprendre. Là où deux ou trois sont unis, sont rassemblés, en son nom, il est au milieu d'eux. bien aimé, ces cours nous permettra encore de savoir comment orienter nos prières, comment faire nos, nos, nos intercessions. J'ai beaucoup d'exemples à donner. Prenons l'exemple, on évite un président et le président nous dit, là où, là où vous serez réunis, je suis au milieu de vous, je viendrai. Une fois que vous vous réunissez, et une fois que les peuples se réunissent, le, le président vient. Posons-nous la question pour la, la deuxième fois, si le président est, est, est, est maintenant présent, et il nous a affirmé qu'il sera là. Et il est là. Et on va encore le chercher de venir. On cherche la personne de venir s'il n'est pas là. Mais s'il si est là, c'est à lui de demander de se manifester. Mais nous avons l'habitude, nous avons appris. Et jusqu'à présent, nous le faisons toujours. Et nous gardons le verset. deux ou trois sont unis à son nom. Il est là. À la fin des comptes, on le cherche encore. Voilà, j'aime ce que la Bible dit. Il dit ceci Cherche-moi de tout, de, tout, de tout ton cœur, je me ferai trouver. Le Seigneur Jésus vient nous dire dans le Nouveau Testament Celui qui cherche trouve. C'est que quand nous cherchons et nous ne nous trouvons pas, nous, nous allons toujours le demander de venir, d'être présent. Mais une fois que nous l'avons trouvé, c'est à lui maintenant de se manifester. Mais quand on comprend maintenant le but de ces services, qui nous aide à comprendre la présence de Dieu dans la réunion, qui est dit en son nom, c'est qu'il va se manifester, comme il s'est manifesté à l'église primitive de l'acte, chapitre 2. À la première église. Ces gens ont compris que le Seigneur est fidèle à sa promesse. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et ils avaient cette, il cette assurance-là que le Seigneur est au milieu de nous. puisqu'il a dit, je serai avec vous. Chaque fois, quand il faisait des réunions, chaque fois quand il parlait, voilà pourquoi le Saint-Esprit était toujours au rendez-vous. Pour que Jésus-Christ était présent. Je me fais comprendre. Quand on se réunit, et la conscience, comme on nous dit de la définition, que nous sommes unis ensemble, au Christ qui est mystérieux, qui est mystérieux est présent au milieu de nous. Ce qu'on nous permet d'avoir la conscience, là l'assurance est là. Est là. De l'avoir dans nos cœurs, dans nos pensées, que là où nous nous réunissons, quel que soit l'endroit, même si c'est sur des montagnes, des collines, même dans, dans une grotte, même au cimetière. Regardez le, le, le, les enfants des ténèbres. Le Seigneur Jésus nous a avisé pour dire les enfants des ténèbres sont plus malins que les enfants de lumière. Quand ils se retrouvent, quand ils se réunissent, ils ont la de présence de leurs esprits. Seulement les enfants de lumière qui ont tenté de chercher toujours. Nous laissons la parole. Nous laissons la promesse. Nous cherchons Dieu de venir nous visiter. De venir se présenter. Pendant qu'il a dit, là où vous vous réunissez, je suis au milieu de vous. Je vais dire Alléluia. Je pense que nous avons saisi même la définition de, de, de la liturgie. Quand nous comprenons cette définition, ça va nous permettre à comprendre maintenant qui, qui est le contenu de ces cours. Ça va nous, ça va nous aider d'enlever les équivoques. Hein, quand on parle de la liturgie, on voit les qui commencent, ça commence le début de culte et la fin de culte il y aura la parole, la parole le prédicateur va, par, va, va, va, va, va monter nous allons chanter et dès que, dès que nous terminons de chanter, nous sortons nous allons, à, allons chercher à manger après lorsqu'on va nous appeler, nous rentrons même les musiciens ne savent pas même leur rôle dans les services rendus à Dieu c'est grave mais on a rendu culte à Dieu de quel culte voilà, voilà maintenant nous entamons les trois caractéristiques de la liturgie. Chers étudiants, je vous invite à être présent, à comprendre, à saisir cela va nous permettre de faire le bon service à Dieu. Et ça sera une belle pour nous. Parlons maintenant des trois caractéristiques de la liturgie, qui est le deux. 2 .2. Les trois caractéristiques de la liturgie L'étourguia, comme un saumon Qui est un service public de la foi Comporte trois caractéristiques suivantes Suivez maintenant Première caractéristique On nous dit, elle est un service de Dieu Virgile Deuxième caractéristique Elle est un service du peuple et de la communauté Elle est un service des dieux, qui est la première caractéristique. Elle est un service du peuple et de la communauté. Deuxième caractéristique. Et la troisième, et enfin, elle est inaction. action. action. Tout ce que nous faisons, c'est une action. Ce que nous sommes appelés à faire, c'est une C'est l'une des caractéristiques. Parlons maintenant du premier caractéristique, un service à Dieu. Écoutez, bien-aimés, écrivez. On nous dit ici, elle est un service de Dieu, virgule, service est divin, virgule, et dans ce sens, un synonyme de culte. Elle est un service de Dieu, virgule, service est divin, virgule, et dans ce sens de ce service divin, était synonyme de culte. Point. À la ligne. Elle réalise partiellement et par anticipation la fin entre parenthèses, les termes et l'objectif on ferme la parenthèse de toute vie. Elle réalise partiellement et par anticipation la fin entre parenthèses les termes, et entre parenthèses, les termes et l'objectif, on ferme la parenthèse, de toute vie. C'est qu'elle réalise partiellement et par anticipation la fin de toute vie. La liturgie. C'est que en étant sur la terre, la liturgie nous fait manifester par anticipation la fin de toute vie. Je peux reprendre. En étant sur la terre, comme c'est partiellement et participation la fin de toute vie, en étant sur la terre, la liturgie nous fait entrer à saisir déjà la fin de notre vie sur la terre. Et une fois que nous nous réunissons pour servir Dieu, nous entrons déjà à la fin de notre vie. J'aime un homme de Dieu qui dit, si tu veux bien servir Dieu, sers-lui. Comme tu, tu ne l'as jamais servi. Si de mourir, donne-toi à mourir devant ses services. Si tu es chanteur, chante comme tu n'as jamais chanté. Si tu, tu es un, un, un instrumentaliste, joue comme tu n'as jamais joué. Si tu es un prédicateur, prêche comme tu n'as jamais prêché. Si tu es modérateur, modère comme tu n'as jamais modéré. Si tu es dans la, dans la technique, fais la technique comme tu n'as jamais fait. La liturgie n'est pas la réunion politique, ce n'est pas une réunion familiale, c'est un service à Dieu. Mais en le faisant, ça nous donne et ça nous introduit à la fin de toute vie. C'est qu'après cela, c'est la fin. Que tout le monde ait dans son cœur, dans sa tête. Une fois que je termine, je viens rendre service à Dieu, je viens rendre culte à Dieu. Je viens pour la fin de ma vie. Il faut que je le, je le rende bien. Je ne sais pas la suite de ma vie. Peut-être que je vais mourir. Quand je le fais bien, je sais. J'irai au ciel. Le Seigneur, je dis viens, viens de me prendre. Je fais ma part. Ça, c'est la fin de ma vie. Oui. Cela veut dire être en communion avec Dieu, les louer et chanter sa gloire. Donc, quand nous venons à son service partiellement, et participation dans la fin. Nous sommes dans la communion avec Dieu. Je le loue et je chante sa gloire. C'est ça ma fin de la vie. Il n'y a pas un autre service. Une fois que je me présente devant l'Éternel, c'est ça ma fin. Après cela, il faut attendre la mort. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, chers étudiants en commençant seulement avec la première caractéristique, qui est le service à Dieu. Si nous n'arrivons à le saisir, nous continuerons à faire les mêmes erreurs, à subir des déparations. Or, quand Dieu fait quelque chose, et il veut informer à son peuple, pour que c'est si Dieu-là manifeste son amour, il veut que le peuple-là retourne dans, le, dans, la, dans, la, dans la bonne voie de l'Éternel il veut le ramener à un bon service selon les modèles des dieux vous comprenez c'est ça notre cours c'est ça la caractéristique chers étudiants venez encore écouter les cours venez suivre prenez les notes les notes vont vous permettre et vous, vous aideront vous aideront à rendre un bon service. Tu peux être un prédicateur, un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur. Mais quand tu te réunis, et tu te réunis devant le peuple de Dieu, avec la pensée que le service de Dieu, tu vas contrôler la langue, tu vas savoir ce que tu vas faire. Si tu es chantre, tu viens se rendre service à Dieu, tu vas savoir ce que tu es en de faire. Si tu es un technicien, tu es un fidèle, moi je n'aime pas les gens qui disent je suis un simple fidèle. Dans les services des Dieu, il n'y a pas de simples fidèles. Dieu cherche des croyants. Les gens qui sont appelés à le rendre des cultes, il n'y a pas de simples. Tout le monde est croyant, tout le monde est devenu, devenu serviteur à Dieu. Et ces services-là, c'est ça les cultes. Pour les louer, entrer dans la communion et les glorifier. Je pense, chers étudiants, pour aujourd'hui, et si Dieu nous fait grâce. Prochainement, nous allons voir la deuxième caractéristique qui nous parle, un service du peuple et de la communauté. Là aussi, ça va nous aider à comprendre pourquoi nous nous réunissons et qu'est-ce que nous, nous sommes appelés à faire quand nous, quand nous nous réunissons. Que Dieu nous bénisse.